Bonjour, on a vu dans la vidéo précédente comment afficher des centaines ou des milliers de données ponctuelles accessibles sur les serveurs publics comme sur ceux des villes ou des régions. Par contre, on a un petit souci avec ce qu'on a fait, c'est que quand on clique sur les objets, eh bien, il ne se passe rien. Et ce qu'on veut faire, eh bien, c'est quand on clique dessus, c'est afficher des informations. Par exemple, sur, à gauche, on veut afficher le prix des 195, 95. Au milieu, pour les stations VLIB, on veut afficher euh, l'adresse de la station VLIB et puis le nombre de vélos disponibles. Et puis à droite, pour les sites UNESCO, on veut afficher une description, une description du site. Alors on va régler ce problème dans cette vidéo en modifiant le texte GeoGISON avant importation. Alors c'est une technique, on en verra une seconde plus puissante dans les cours suivants après avoir approfondi les notions de liste et de dictionnaire. App Inventor utilise trois propriétés pour gérer l'affichage dans la fenêtre. Premièrement, la propriété Infobox, qui doit être à vrai pour que l'information soit affichable. Deuxièmement, Title et Description, qui seront les propriétés affichées dans la fenêtre. Ces informations, eh bien, vous allez les trouver dans la documentation App Inventor quand vous cliquez sur l'aide, par exemple sur le composant Feature from Description de la catégorie des cartes. Alors, App Inventor utilise aussi d'autres attributs, fil pour la couleur et image pour choisir l'icône associée à chaque objet. Alors, comment est-ce qu'on va faire Pour l'instant, eh bien, on obtient directement les objets sur la carte avec la requête map get from URL, qui est un bloc d'App Inventor. Mais là, ça ne marche pas, puisqu'il faut qu'on modifie le contenu du fichier ou du texte GeoJSON. Donc, ce qu'on va faire, c'est lire ce texte, et le récupérer sous forme de texte, le modifier et l'enregistrer sur la carte SD du téléphone. Et ensuite, on pourra réutiliser ce fichier modifié directement avec la commande « load from URL ». Ce développement, on va le réaliser en deux parties. Premièrement, la lecture des données avec un « web get URL » ou un « web obtenir URL » et à réception des données, l'enregistrement du texte reçu suivi de l'appel à la fonction map-load-from-url. Ça ne devrait rien changer au fonctionnement de l'application. Ensuite, on s'intéressera à la modification du contenu du fichier JSON ou du texte JSON, et on changera les propriétés. Alors, pour ça, vous allez repartir de la version précédente de votre application, où vous allez charger le, la version qui est indiquée ici, et vous allez ensuite ajouter deux composants dans le design, un composant web et un composant fichier. Côté programmation, on va faire plusieurs choses. Après sélection du dataset, ou quand dataset sélection, on va associer l'URL, la même URL que dans la version précédente, au composant web. Et ensuite, on va demander de la lecture des données GeoJSON en utilisant la commande web obtenir. À la réception des données, on va appeler la fonction qui modifie le texte GeoJSON, mais cette fonction elle ne va rien faire pour l'instant, on s'en occupera dans la deuxième partie. Et puis on va enregistrer le texte et comme dans la version précédente, on va appeler la fonction Load from URL, mais cette fois-ci, on va demander que cette fonction soit appliquée au fichier modifié et enregistré localement sur votre téléphone. Alors allons-y, j'ai affiché la version précédente de, de notre application, dans laquelle je vais réduire les blocs qui correspondent à l'URL, parce que ces blocs ne vont pas changer. Puis je vais afficher à droite une version, ou une première version modifiée, dans laquelle le premier changement intervient au moment où j'appelais avant l'autre from url pour le composant map. Là, j'utilise un composant web dans lequel je définis l'url qui est la même qu'avant, puis je lui précise qu'il ne doit pas enregistrer la réponse dans les fichiers mais il me la fournir sous forme de texte. Vous pourrez vérifier ce point dans la documentation App Inventor. Et enfin, je lance la requête web avec web1 obtenir ou web1 get. Ensuite, j'ai un événement nouveau qui correspond à web1 texte reçu parce que c'est bien un texte que j'ai demandé avec l'option que j'ai indiqué plus haut. Et dans cet événement, eh bien, pour l'instant, je vais me limiter à enregistrer le fichier tel quel. Je verrai plus tard pour la mise à jour. La fin de l'enregistrement va déclencher un troisième événement, after file saved dans lequel je vais effectuer load from url comme je le faisais dans la version précédente, mais cette fois-ci à partir du fichier sauvegardé dans la mémoire de mon téléphone. Donc faites la même chose chez vous et vérifiez que le programme fonctionne comme avant. On va s'intéresser maintenant plus particulièrement au nouveau bloc texte reçu, premièrement pour vérifier quand même un certain nombre de choses, en particulier le code de la réponse qui peut être erroné, et ça c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Donc ce que l'on va faire, on va tester si le code réponse est égal à 200, ce qui est le cas normal, auquel cas on va enregistrer le fichier comme avant, et puis si le code n'est pas égal à 200, et eh bien on va afficher un message. La deuxième chose que l'on va faire, c'est appeler une procédure updateGeoJSON, qui pour l'instant est vide, à laquelle on envoie le contenu de la réponse et qui pour l'instant nous renvoie directement GeoJSON texte sans aucune modification. Et là encore, une fois cette modification faite, vous pouvez tester. On va maintenant passer à la deuxième partie qui consiste à développer la fonction qui met à jour le texte GeoJSON. Cette mise à jour, on doit la faire sur trois points la création d'une propriété infobox et la définition puis le renommage des propriétés Title et Description. Pour le premier point, on sait que dans un GeoJSON, la liste des propriétés commence par properties suivie d'une accolade ouvrante. Eh bien, on va remplacer cette séquence de caractères par une séquence auquel on a ajouté un faux box de point trou conformément aux règles de GeoJSON. Au niveau du code, ça nous donne une modification de la fonction qui correspond au premier bloc. On remplace dans GeoJSON Text les Properties par Properties avec InfoBox Infobox.true. Alors en général, ça ne marche pas toujours très bien au début. Donc moi, je vous conseille de mettre un notificateur qui permet d'afficher le résultat, ce qui vous permet de vérifier que le remplacement a bien été fait. Et ensuite, vous pouvez désactiver, comme je l'ai fait ici, ce notificateur et le réduire pour qu'il prenne un peu moins de place. Alors là aussi, je vous recommande de tester avant d'aller plus loin et quand vous cliquez sur une icône, une fenêtre devrait apparaître même si elle est vide. La dernière modification correspond à définir les propriétés title et description qui sont affichées par App Inventor dans la fenêtre avec la fonction Load from URL. Alors pour ça, on va renommer des propriétés existantes par exemple dans le, pour le dataset World Heritage qui correspond au site UNESCO on va renommer la propriété site en title et on va renommer la propriété shop description en description. Et ça, on va devoir le faire de façon spécifique pour chacun des datasets de la liste. On va donc définir deux autres listes qui sont la liste des propriétés ou title prop à renommer en title. Donc, vous voyez que pour chaque index, on définira la propriété à renommer et on va définir une deuxième liste qui contiendra la liste des propriétés à renommer en description. Alors, repartons du code et on va modifier la fonction. Alors, au lieu de d'initialiser le sélectionneur de liste, on va déclarer plutôt une variable liste dataset qu'on utilisera dans le sélectionneur de liste, donc pour lui, ça ne change rien. Et on va donc définir dans deux autres listes les propriétés à renommer pour chacun de ces datasets. Donc, vous voyez que, par exemple, pour le dataset qui contient le prix des carburants, eh bien je vais utiliser comme title, title attribut title, l'attribut ou la propriété name. Et puis, dans la description, je vais retenir le prix du samplon 95. Donc, ce que j'afficherai dans ma fenêtre, ce sera le nom de la station et le prix du samplon 95. Alors, modifions maintenant la procédure ou la fonction UpdateGeoJSON. On va rajouter une ligne ici pour modifier la propriété title et une ligne pour modifier la propriété description. Alors ce que l'on va faire, c'est on va aller chercher dans la liste des propriétés à renommer en title, donc title prop, on va sélectionner dans cette liste celle qui correspond à l'index sélectionné dans le dataset. Donc ça c'est l'index que l'on a choisi dans le sélectionneur de liste. Donc là, on récupère donc la propriété à renommer en title pour ce dataset. Donc on va remplacer dans le texte JSON cette propriété encadrée par deux doubles cotes puisque c'est comme ça qu'on a défini le format GeoJSON. Et cette propriété encadrée de deux double cotes, on va la remplacer par la propriété title encadrée de deux double cotes. Et on va faire la même chose pour la deuxième propriété, mais cette fois-ci, on va aller chercher dans la liste description propre qui comprend la liste des propriétés à renommer en description. Alors, vous pouvez tester le résultat et vous verrez que maintenant, quand on clique sur un objet, eh bien, on affiche les attributs que l'on a renommés. Voilà, on a terminé. Alors, si vous voulez, par précaution, vous pouvez quand même vérifier avec une fonction que le dataset ou le jeu de données que vous avez sélectionné comprend bien des marqueurs. C'est ce que fait cette fonction, check Geo points et vous, vous appelez cette fonction dans l'événement principal. Avant de traiter le fichier, eh bien, vous vérifiez que c'est bien des marqueurs. Alors, voilà le résultat d'ensemble et pour la prochaine leçon ou le prochain cours on verra une technologie différente qui, qui est plus puissante mais un, un peu plus délicate à manipuler qui consiste non pas à modifier le texte JSON mais à importer le texte JSON sous forme de liste et de variables et à exploiter ces variables ce qui permet des traitements beaucoup plus fins. Alors à tout à l'heure